Salut à tous, j'ai trouvé la source du Mont Blanc ici en Normandie où je vous emmène bosser aujourd'hui chez Mom Groupe Belle à la découverte du job de Pauline dans son équipe. Salut Pauline Salut Géry, bienvenue Merci beaucoup, tu vas bien Bah oui, et toi Ouais, super Alors chez Mont Blanc, on fabrique pas que de la crème, on fabrique aussi des yaourts. Ah oui, les fameuses gourdes que fabrique Cynthia notamment. C'est ça, exactement. Que vous avez vu dans l'épisode précédent. Et alors toi, ton job ici, c'est quoi Bah ben moi, je suis responsable d'atelier. On va découvrir ça ensemble Allez, on y va. Je te prie ta tenue. On va aller s'équiper Allez, go Alors Pauline, explique-moi le déroulé de ta journée. Tu commences à quelle heure et le ben, matin Je commence vers 8h30. Okay. Euh, J'arrive, je fais le tour des lignes, je prends toutes les informations de la veille et euh, je prépare la réunion, euh, donc, ce qu'on appelle l'AVP. C'est quoi VP Animation visuelle de la performance. Donc avec les équipes, euh, tous les jours, on fait une réunion pour parler des chiffres de la veille et euh, bah, des points euh, importants de la journée. Il y a tous les conducteurs de ligne, le leader... Et moi Et toi, tu manages combien de personnes sinon Moi, j'ai une cinquantaine de personnes ah oui. au total sur l'équipe, okay. réparties sur les 3-8. D'accord. Et alors, tu me parles beaucoup d'indicateurs. C'est quoi ces chiffres Eh bien, c'est tous nos indicateurs euh, aussi bien sur la sécurité, donc euh, le nombre d'accidents, les situations à risque. Et puis, euh, après, on va voir l'avance ou le retard par rapport au planning pour savoir où on en est. Et alors, tes outils de travail Je vois un ordinateur. Eh oui, mon ordi qui ne me quitte jamais. Ok. Et puis après, euh, bah, j'ai le planning du personnel, le planning de production. Ça, ça va me permettre de savoir où on en est à chaque instant et euh, okay. qui est là et qui conduit quelle machine. Bon, alors là, on a du retard ou on a de l'avance Là, pour l'instant, on est à l'heure. Bon, c'est bien. On est bien. <rire> Et donc, tu fais de la gestion de planning, gestion humaine C'est ça. Je vais, ouais. euh, je vais recruter les équipes. Je ah, vais... tu recrutes aussi Oui. Ah ouais, génial Je participe au recrutement, ça me permet de monter mon équipe. Euh, donc, je m'occupe du suivi de leur formation. Et puis après, euh, de faire les plannings par rapport aux productions, euh, d'organiser tout ça de manière à ce qu'il y ait toujours les ressources euh, pour faire la prod. Euh, Est-ce que tu pourras remonter à Yann une situation à risque, s'il te plaît C'est euh, au niveau du remplissage, là où on stocke les bobines. Tu as un renfort de rack. Et tout tordu, et du coup, euh, potentiellement, les bobines peuvent basculer. Je te remercie. Et alors, Pauline, ça fait partie de ton job, ça Faire remonter et les oui, infos oui, oui, surtout sur la sécurité. C'est euh, la, la priorité du site. Donc euh, tous les jours, euh, tous les points sécurité qui sont montés aux AVP, euh, je dois les remonter aux personnes concernées pour après rediffuser sur les équipes. Ça sent trop bon, Pauline, dans ton atelier <rire> Je oui. craque Ils doivent être en train de préparer du chocolat, là. Ah ouais, ça sent mmh. Mmh. Bon, et alors là, tu m'emmènes où et eh bien là, on va aller faire l'AVP PROD, donc euh, la réunion euh, comme on a fait tout à l'heure avec les équipes. Okay. Mais ce coup avec tous les responsables d'atelier, la sécurité, la qualité et la directrice de production. Les grands chefs. Voilà. C'est hyper robotisé ton atelier. Et oui, c'est ça qui est génial ici. Mais toi, tu as appris où ton job ben, Moi, j'ai fait euh, un master euh, en système automatisé à l'université de Besançon dans le but de savoir... Euh, Comment fonctionne un robot et puis aussi comment fonctionne toute la logistique d'une production. Et comment fonctionne l'humain Tu l'as pris où ça Ça c'est le feeling <rire> Là, On l'apprend aussi un peu à l'école des techniques de management, beaucoup de RH. Et puis après, bah, je pense qu'il faut avoir ça dans le sang. Et c'est quoi pour toi un bon manager, Pauline Pour moi, c'est euh, quelqu'un qui est juste et euh, qui est vraiment impliqué dans le développement de ses équipes. Ça fait combien de temps que tu bosses ici Ici, ça fait depuis mars. Ah oui, c'est tout frais C'est tout frais. Et avant avant j'étais plutôt dans la purée et la soupe. Ah bon Donc j'étais chef d'équipe. T'es passé au dessert, toi. Et là, je suis passé au dessert. Et qu'est-ce voilà. qui te plaît dans ton job Moi, ce que j'adore, c'est être avec l'humain, faire mes équipes, les vraiment les développer, les façonner et tout mettre en place pour que ça marche. Et puis après, le quotidien dans les robots, j'adore ça. C'est génial. On a vraiment un outil de production qui est exceptionnel. Et dans ce groupe-là, chez Mom en particulier, qu'est-ce qui te plaît dans cette boîte On est vraiment sur des produits sains pour la santé. On est sur euh, des produits qui se veulent euh, développement durable. Et vraiment dans, je pense, une, une bonne voie sur euh, les tendances actuelles. Justement. Alors moi, je suis à l'ouest, chez Montblanc, mais on recrute aussi au nord, chez Materne. Moi, je bosse du lundi au vendredi et parfois le week-end. Les équipes sont en 3-8, moi je suis en journée mais j'ai aussi un collègue qui fait les nuits. Alors moi pêche, je préfère les yaourts. Bon Pauline, c'est l'heure de la dégustation. Allez. Qu'est-ce que tu m'as ramené Un yaourt à la pêche. Ah. Donc ça, pêche. ça part en... aux états unis Ah oui, je peux pas le trouver en France. Eh non. Waouh, et toi Et moi c'est un yaourt nature qui part en Chine. Mmh. Ouais, c'est bon, hein. Ah oui Ah ouais, beaucoup de fruits. C'est ça. Du yaourt, bah dis donc, vivement qu'on le trouve en France celui-là Mais oui <rire> En tout cas, merci pour la découverte de ton quotidien ici. Bah, merci à toi pour le coup de main. Bah, je t'en prie. Et si vous aussi, vous avez envie de venir bosser ici à Chef Dupont en Normandie, dans l'équipe de Pauline, n'hésitez pas, il recrute, postulez. Et rendez-vous un prochain épisode avec Laetitia dans les Hauts-de-France, à la découverte du job d'un de tes collègues, je crois. C'est ça. Surprise Et n'oubliez pas, Pauline, likez la vidéo et, et abonnez-vous